Je suis là, je suis je suis je suis je suis je je Encore ce mercredi, on y était déjà mercredi dernier par rapport à la carte scolaire et aux fermetures de classe. Euh, depuis, euh, on a eu une journée de mobilisation des enseignants, euh, enfin une journée de mobilisation interprofessionnelle le 27, euh, à laquelle les enseignants ont participé euh, de façon assez importante parce que, euh, évidemment, rien n'est réglé et euh, on a besoin de, de personnel supplémentaire et d'autant plus quand viennent s'ajouter des mesures de fermeture de classe. Euh, qui sont là annoncés pour la, pour la rentrée prochaine. Donc là, il y avait euh, 30 fermetures de classe qui étaient prévues. Euh, au dernier CTSD, euh, la mobilisation a amené à ce qu'il y ait un recul sur 12 d'entre elles. Il en reste 18, ce qui est encore beaucoup trop. Et euh, ce qui fait qu'on se retrouve encore aujourd'hui avec 6 euh, délégations d'écoles de, qui demandent à être reçues pour euh, défendre leur école contre les fermetures de classe. Il y en a qui sont prêts à se mobiliser le plus longtemps qu'il le faudra pour que le directeur académique revienne sur sa décision. Après, c'est évidemment une mobilisation qui concerne tout le monde, puisque c'est cette logique de continuer à réduire les moyens dans l'éducation nationale, et qui est insupportable parce qu'on le voit bien, on a besoin, ce qu'on disait déjà la dernière fois, ce qu'on disait, ce que, on a besoin de, de moyens supplémentaires, on a besoin de services publics forts, et là, la seule réponse du gouvernement, la seule réponse du ministère, c'est de continuer à réduire la voilure, à faire des économies sur le dos des personnels, sur le dos des élèves et sur le, sur, sur le dos du, du fonctionnement de l'école, de l'école de, de la République. Voilà, donc euh, on continue à se mobiliser et euh, on ne lâchera pas. Et certains sont, sont vraiment très remontés et sont prêts à aller euh, le, le plus loin possible pour défendre leur classe. Donc euh, on va continuer, nous, à les soutenir et à organiser la mobilisation avec les enseignants, les parents, les élus, il y en a qui sont ici. Euh, et donc, ne, ne rien lâcher pour, pour essayer de, de faire reculer l'administration sur ces décisions. Non, mais non, ben voilà, Ben voilà, donc ça veut dire que. <rire> pas toujours, je suis pas d'accord, là. Je disais ça avant, mais maintenant, je suis d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que si vous allez remarcher le jeu, ça vient de vous réaliser vous porter.